Salut à toutes et à tous, c'est Arnaud Jouffroy, aujourd'hui on est à Valence pour aller rencontrer une athlète Orbea qui est championne de France sur route et qui comme moi adore la musique. Allez, suivez-moi Deuxième étage, ça va piquer à chaque retour d'entraînement. Hey Salut Laura, Ça va et toi Ouais ça va, nickel. Vas-y rentre. Salut Laura Salut Ça va Ça va très bien. Bon bah Laura Asensio, championne de France espoir, l'an dernier sur route. Euh, merci de nous recevoir chez toi. Voilà. Est-ce que tu peux me parler un, un peu de, de toi Donc on est à Valence, tu as toujours vécu à Valence, tu es originaire d'ici C'est ça, ouais, je suis originaire d'ici, je suis née ici, j'ai toujours euh, plus ou moins vécu ici. Euh, voilà, j'ai 22 ans, donc ça fait 22 ans que, que je vis à Valence et que je m'entraîne euh, ici globalement. D'accord, ouais, et puis bien situé pour aller dans toutes les courses euh, en France et à l'étranger. Ouais, c'est vrai que c'est idéalement placé autant pour, euh, pour l'entraînement, mais aussi pour... Euh, pour voyager, il y a, les aéro... ah, il y a enfin, un aéroport pas loin, mmh. l'autoroute, le train, donc euh, ouais, je, suis, je suis plutôt pas mal. Ok, d'accord. Championne de France, donc l'été dernier, dans la catégorie espoir. Tu peux nous raconter un peu cette journée euh, Ouais, ben, déjà, c'était un peu une surprise, entre guillemets, parce que bon, les... la saison a été un peu compliquée pour les raisons mmh. euh, que tout le monde connaît. Euh, donc voilà, ce championnat, il était assez tard, il était fin octobre il me semble mmh. et euh, à la base je ne devais même pas le, pas le pas faire parce que tard, je devais ouais. faire Paris-Roubaix et, euh, et au final Paris-Roubaix a été annulé, du coup j'ai dit au dernier moment, euh, bon allez je fais le chrono et je fais euh, la route. Euh, J'ai même fait le chrono. Je, je savais même pas que c'était la veille de la route. Enfin, j'y suis allée un peu ouais, euh, les mains dans les poches, mais j'étais en forme. J'étais sur un pic de forme, et voilà. Le, le circuit me correspondait quand même plutôt bien parce que voilà, il y avait une arrivée un peu technique avec une arrivée au sprint, mais un peu en, en bosse. Donc voilà. Après, c'est un championnat de France. On ne sait jamais trop comment ça va se dérouler. Ouais, euh, c'est la course d'un jour. C'est ça. Toujours. Et c'est vrai que ça les championnats de France, ça m'a jamais trop réussi. Donc c'est pour ça que. J'y allais sans trop d'espérance non plus, euh, mais voilà, j'avais une équipe qui croyait en moi et, et voilà, on a réussi à décrocher le, le maillot. Ok, tu gagnes comment toute seule ou au sprint Au sprint. Au sprint, d'accord. Ouais. C'est ta spécialité le sprint euh, Pas spécialement. <rire> bon, en fait. Euh... J'ai pas trop de spécialité. Je peux grimper, je peux sprinter. C'est vrai qu'avant, on me caractérisait plus comme une grimpeuse. Ouais. Euh, depuis que je suis arrivée dans, dans, mon, dans mon équipe Serratisite WNT, euh, je crois que j'ai pris beaucoup de puissance et maintenant je peux, je peux plutôt bien sprinter. Euh, J'avais pas trop confiance en moi au niveau des sprints, mais justement l'année dernière, mon équipe m'a mis, euh, voilà, des, des, bonnes postures, voilà ouais. des bonnes postures et m'a mis en, en condition sur des, avec de la responsabilité sur des courses pour sprinter. Donc ça, voilà, j'ai pris confiance et, et aussi ce maillot m'a aussi donné confiance sur ma pointe de vitesse. D'accord, bon, bah, génial. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, donc ton équipe C'est quoi comme nationalité Enfin, Ça fait combien de temps que tu es Alors là, ça va faire la troisième année que je roule avec l'équipe. Ouais. Euh, voilà, J'ai commencé le cyclisme professionnel avec eux. Euh, ils sont venus me démarcher euh, quand j'étais Espoir 2. Ouais. Et c'est une équipe allemande. On est... Je crois qu'il y a... Je veux pas dire de bêtises, mais dans l'équipe euh, avec le staff et tout ça, il y a peut-être 12 euh, nationalités différentes. Euh, ah ouais, on, ouais, vient on vient un présenter. peu de, de ouais. partout. Euh, c'est aussi ce que j'aime avec l'équipe, c'est voilà, différentes cultures, différents euh, langages. Voilà, c'est vraiment génial. Et voilà, je m'éclate. Bon bah génial, génial. En tout cas, c'est être réussi avec euh, un beau maillot. Ouais. Après, voilà, bon bah maintenant t'es passé élite. Comment tu as commencé le vélo un peu par hasard. Ouais. Euh, quand j'étais jeune, j'étais tout le temps dehors à faire du sport, à me dépenser et puis euh, en fait à la base, je faisais du flamenco, D'accord. <rire> du coup rien à voir et je voulais un sport qui... où je pouvais me, voilà, vraiment me dépenser, donc j'ai demandé à ma mère, euh, voilà, je veux faire soit du foot, soit du vélo bon. et au final, c'est elle qui a choisi pour moi, elle m'a mis dans un club de, de vélo et j'ai commencé comme ça. Et ça, c'était à quel âge à peu près J'avais 7 ans ou 6 ans. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, donc ça fait déjà un moment que tu es ouais, sur le ouais, vélo. Ouais. Ouais. Okay. Et puis Flamenco quand même, ça envoie, c'est cardio aussi un peu. J'ai déjà vu des fois des spectacles de Ouais, ouais, bah, bah, après même. quand j'avais 5 ans, c'était pas si cardio que ça. <rire> oui, ouais, c'est sûr. Et puis il fallait contrôler ses gestes et tout ça et ça me correspondait un peu moins. <rire> D'accord. Chouette, chouette, chouette. Raconte-moi euh, ta plus grosse galère euh, en vélo. La plus grosse galère en vélo. Je crois que c'est peut-être quand j'étais espoir, hein, j'ai fait la course by le tour. C'était. Oui. Euh, une des premières fois où il faisait autre que les champs élysées mmh. c'était euh, à Lisoir Et moi bon, j'étais super contente, je crois que c'était ma première course avec les professionnels, donc je voyais toutes les filles à Navander Brigade et tout, j'étais comme une dingue mmh. <rire> Je pense qu'avant le départ, j'avais déjà le cœur euh, <rire> et à Tu as déjà fait fond, la course avant ouais. la course mais euh, c'était une course tellement dure, je crois qu'ils avaient mis que 60 km, euh, donc du coup c'est parti à bloc, bon, j'étais que espoirin, quoi, donc euh... oh, c'était… d'un côté c'était un enfer, mais d'un autre côté c'était un rêve. En plus de ça, j'étais avec l'équipe de France et du coup dans l'isoire, euh, il y avait tout le monde qui me poussait <rire> tellement mmh. que j'en pouvais plus. Donc euh, voilà, c'est d'un côté, c'était une grande surfrance sur le vélo, mais ça restait quand même un, un très bon souvenir. Ouais. Après, ton meilleur souvenir en vélo Mon meilleur souvenir… Euh... C'est dur, je pense que c'est les championnats d'Europe quand j'étais Espoir 2, j'ai fini 5 e mmh. Et c'était voilà, un gros objectif pour moi. Voilà, c'était un, un circuit super difficile et voilà, finir 5 e j'étais contente. Bah ouais, ouais, ouais. Et du coup avec l'équipe de France, c'est quoi là ton programme de course C'est avec euh, Paul Brousse. Oui, c'est ouais, ça. Ouais, okay. euh, ben, du coup, je devais faire un stage en altitude au mois de février, mais du coup ça a été annulé avec euh, le Covid. Oui. Et bah après, je ne sais pas trop, parce que je pense que vu que c'est une année olympique, il euh, n'y a pas trop de courses. Euh, ça va tout être dirigé sur les Jeux Olympiques. Après, il y aura le championnat d'Europe, de, championnat du monde. Mm -hmm. voilà, J'espère avoir une sélection, mais ça va être difficile aussi. Donc aujourd'hui, Laura, tu es professionnelle de, voilà, de cyclisme. Euh, je sais que c'est euh, assez récent hein, mm -hmm. chez les femmes. Voilà, c'est euh, quand même quelque chose qui qui est super et qui pour moi est normal, euh, comment toi après tu le, tu le vis, euh, comment tu le ressens, et ça évolue dans le bon sens je pense Oui c'est vrai que ça évolue dans le bon sens parce que voilà, quand j'étais jeune euh, je pense que j'ai toujours au fond voulu être cycliste professionnelle et euh, voilà à un moment on m'a dit Laura il faut que, que tu envisages d'avoir un vrai métier et pas espérer être cycliste professionnelle parce que tu pourras jamais gagner ta vie avec ça et voilà, du coup, en, en, avant de rentrer euh, dans ce milieu-là, euh, je pensais que j'avais pas, que c'était une passion, que je pouvais jamais mmh. gagner ma vie avec ça. Et, et voilà, en rentrant dans le concret, euh, voilà, je vois que c'est différent, que ça, que ça évolue énormément. Je pense que j'ai aussi la chance d'être dans une période où les choses bougent. Une bonne génération. Euh, euh, ouais, et avec euh, par exemple le Tour de France qui va certainement être euh, créé l'année prochaine. Je pense que aussi ça va. Euh, voilà, multiplier euh, les choses et, et j'espère euh, vraiment évoluer et voilà bon forcément on est encore loin euh, mmh. des garçons euh, voilà comme par exemple l'astra euh, des euh, c'est des fans qui ont dû qui ont donné de l'argent pour le prize money de, des filles pour mmh. qu'elles aient le même amont des garçons donc euh, c'est sûr que voilà on n'est pas encore euh, sur le même euh, sur le même étage, mais, euh, mais ça, ça avance. Ça évolue dans le ouais. bon sens. Ouais. Et du coup, euh, pour, euh, voilà, pour ton avenir, tout ça, euh, tu as fait quoi comme étude euh, en parallèle de tout ça euh, Alors, du coup, moi j'avais fait un bac KS, et puis après, je me suis dirigée euh, en STAPS. J'ai mmh. fait euh, de l'entraînement en fait. Ok, d'accord. Pour, pourquoi pas un jour euh, voilà, et, uh, retranscrire, uh, retransmettre tout ce que tu as appris dans le vélo Oui, c'est ça. Euh, bah, J'adorais euh, l'entraînement et, et surtout, euh, je m'aperçois qu'au final, je ne veux pas faire de l'entraînement strict parce que euh, je pense que je ne suis pas assez minutieuse pour faire ça et je pense que je n'ai euh, pas envie de faire que de l'entraînement et que du vélo toute ma vie. Mmh. Euh, mais en faisant du coup mes études, euh, j'ai pas mal encadré, par exemple, les jeunes... Euh, les, les filles du, du comité Auvergne-Rhône-Alpes, et ouais. c'est des choses que j'ai vraiment appréciées, voilà, coachées. Apprécié, coaché. ouais. Et voilà, je suis plus une fois, on avait, je leur ai, ai, ai appris à, à descendre. Et euh, j'ai eu un retour euh, d'un parent qui, qui disait que euh, voilà, depuis que j'ai appris, euh, il n'arrivait plus à suivre sa fille en descente et, et qu'elle était devenue super forte. Et voilà, pour moi, c'est gratifiant. Ouais, voilà, ouais. C'est gratifiant de, voilà, de. Je passe mon temps à. C'est pas pour rien, quoi. Je, ça me fait plaisir de retransmettre euh, de transmettre mes, mes, mes, mes connaissances. Ok, d'accord. Et je crois que ouais, ton entraîneur, c'est le CTR du Ronalp, c'est Oui, c'est ça, ça Grégory Lab. Et il s'occupe euh, du coup du cyclisme euh, dans le comité Auvergne-Ronalp. Euh, donc du coup, voilà, c'est aussi un lien. Des fois, il me demande, euh, est-ce que Laura, tu peux, euh, tu peux venir sur ce, ce stage-là euh, Voilà, bon, me... c'est avec plaisir, hein, si je peux. Et, euh, mmh, si avec mon emploi du temps et mes courses et mes entraînements, voilà. Je le fais. D'accord. Euh, du coup, ton emploi du temps aujourd'hui de cycliste professionnel, ça représente bah, combien d'heures de sport à la semaine euh, Du coup, environ 15-20 heures par semaine. Après, ça dépend si je suis en stage ou pas. Forcément, quand, quand je pars en stage, c'est pour faire plus que, que 15-20 heures. Mmh. Euh, mais oui, je dirais globalement ça. Et puis euh, voilà, l'année dernière, je crois que j'ai fait 16 000 km. Ce bon, c'est pas énorme, hein, je roule pas encore euh, énormément. mais voilà, petit, ouais, à petit, je, petit à petit, j'augmente le volume, les kilomètres et, et voilà. D'accord, dans les 15-20 heures, c'est que du vélo ou après, il y a d'autres sports que tu pratiques euh, Alors, l'hiver, je fais pas mal de, de courses à pied. J'adore, je, euh, je, je suis pas mal fournie ici, donc euh, mmh. je, vais, je vais courir dans les montagnes. Euh, mais sinon, ouais, en saison, je fais quasi que du vélo. Après, je fais un peu de préparation physique euh, avec pas mal de, de gainage et tout ça. Mmh. Mmh. Euh, mais oui, c'est principalement quand même du, du vélo. Dans ton emploi du temps, du coup, la semaine, bon, tu fais du vélo, mais après, j'imagine, il euh, y a d'autres choses à gérer, euh, les médias, les, les mails avec les équipes professionnelles, Enfin, peut-être gérer aussi certains déplacements, tout ça euh, Oui, c'est ça, c'est que, voilà, il faut, pré il faut prévoir... Euh, ben là, par exemple, je pars ce week-end, donc il faut quand même que je prévoie bon, euh, d'organiser euh, le, le voyage. Maintenant qu'il qu y a le coronavirus, c'est encore plus compliqué. Euh, bon, après, on a quand même de la chance d'avoir des personnes qui, qui gèrent ça pour nous, euh, pour nous dans l'équipe, mais c'est vrai qu'on a toujours... Euh, voilà, des choses à faire à côté euh, de, seulement du vélo. Oui, oui. Euh, vélo, on va parler de, de, de, ton, de ton orca qui est là. Euh, au niveau, euh, niveau braquet, qu'est-ce que toi tu, tu utilises euh, J'utilise un 52-36. Ouais. Euh, là, pour l'entraînement, j'ai un 30 parce que je devais partir en altitude, mais, ouais. euh, <rire> mais sinon j'utilise plus euh, enfin moins. Euh, du coup, 52,36 et euh, au sprint, ça représente quoi au niveau puissance max Ce que tu arrives à faire au niveau euh, des watts Sur un pic de puissance, euh, mon record c'est 940 watts. D'accord, ouais, mais en plus, c'est un petit gabarit. Ouais, pour mon légère. gabarit, c'est pas mal, mais sinon, c'est vrai que par rapport à, par exemple, à, à ma, ma, ma coéquipière Kirsten, qui, qui, qui est deux fois plus grande que moi, je pense qu'elle a beaucoup plus de, de watts que, que moi. <rire> oui, mais au watts par kilo, à mon avis, ça doit être très similaire. ouais. ouais, ouais. Mmh. Ton, ton Orca OMX, donc qui est là, tu peux m'en dire plus un peu sur le, le comportement, tout ça du vélo euh, ben, Franchement, jusqu'à là, c'est le meilleur vélo que, que j'ai jamais eu. Il est vachement, vachement réactif. Euh, J'aime beaucoup, en plus de ça, euh, voilà, je suis petite, donc pour me, pour me mettre sur un vélo, c'est assez compliqué. Euh, grâce à déjà Orbea qui font un, un cadre assez petit pour moi et mon mécano qui a réussi à me voilà, à mettre une potence mmh. de VTT pour, que, pour adapter. Pour, voilà, ouais. Et ah, puis en plus la peinture elle est, elle est magnifique, ça c'est une peinture euh, pour ton équipe ou euh, Voilà, est, ça a été créé pour mon équipe mais on peut la retrouver aussi sur le catalogue de d'Orbea tout le monde peut, peut acheter le vélo euh, comme ça. Et après au niveau matériel, au niveau des roues Alors du coup on a des roues Vision on a un capteur puissance CFSA ouais. et, euh, et là on a aussi des nouvelles selles pour logo. Ok, t'es bien assise Ouais, franchement euh, j'ai changé et souvent euh, quand on change de selle, euh, les premières semaines c'est jamais très agréable et j'ai tout de suite, euh, voilà, me, je me suis sentie super bien et j'ai pas eu de, de problème. Euh, donc aujourd'hui voilà, es professionnelle dans l'équipe W T. Euh, c'est quoi exactement Serratizit C'est un groupe et ils font globalement euh, euh, de l'outillage. C'est pour ça que, par exemple, sur notre, notre fourche, on a des vis, sur nos, nos maillots aussi, c'est un rappel à, à ça. D'accord, donc ça c'est ouais, le partenaire mm. principal. Et WNT euh, WNT, du coup, c'est euh, une entreprise qui est dans le groupe Serratizit. En fait, le okay. est. Euh, comporte plusieurs groupes et voilà, nous on est sponsorisé par Serratizit et WNT. Ok, d'accord. Bon Alors, comme on a vu, tu es passionnée de musique. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire plus Quel instrument Qu'est-ce que tu fais exactement dans la musique euh, bah, Déjà, ça a commencé parce que j'ai une mère qui est prof de musique. Donc, euh, voilà le commencement. Et, euh, et en fait, j'ai fait toute ma scolarité dans, une, dans des horaires aménagés euh, musique. En fait, j'ai fait carrément euh, ma, ma primaire dans le conservatoire. Il y avait des, des classes spéciales pour le conservatoire. Euh, le collège aussi. Mmh. Donc voilà, j'ai fait toute ma scolarité euh, entourée de, de la musique. C'est vrai que j'étais peut-être à la base plus partie pour être musicienne que, que cycliste. Euh, voilà, j'ai fait du violon pendant 12 ans euh, mmh. au conservatoire. Après, j'ai arrêté parce que c'était trop entre le, le lycée, faire. le vélo, ça commençait à, à bien marcher. Et la musique, j'ai dû faire un, un choix, donc j'ai arrêté la musique. Et, euh, et là récemment du coup ben, pendant le confinement euh, j'ai un vieux un, un piano pardon chez, chez mon père à la base c'est mon frère qui fait du piano et ouais je savais pas quoi faire donc euh, je me suis mis au piano <rire> ah, génial bah merci laurent en tout cas de nous avoir reçu euh, reçu chez toi voilà on a fait plus connaissance avec toi euh, maintenant moi j'aimerais bien aller faire quelques tours de pédale avec toi ouais c'est euh... parti et ben bah, allez c'est parti <rire> Et maintenant, on va passer au Tiny Quiz. Euh, ton plat préféré Paella. D'accord. Ta couleur préférée Jeune. Ton sport préféré ouais, Vélo. <rire> Piano ou violon Violon. Montée ou descente Descente. <rire> Arrive au sprint ou au sommet Au sommet. Alors que tu gagnes au sprint. <rire> Entrée ou dessert Dessert. Glace ou bonbon Une Glace. Vin ou bière Vin. Maquillé ou non sur le vélo euh, Non, parce que c'est plus, je suis plus à l'aise. Hein. Cinéma ou, ou livre Cinéma. Euh, ton film préféré euh, La rage au ventre. Café ou thé Café. Centre-ville ou, euh, ou campagne euh, Centre-ville, mais petit centre-ville. <rire> euh, froid ou chaud Chaud. Euh, ta sportive préférée Ronda Rousset. Je ne connais pas. C'est qui euh, alors À la base, elle faisait du judo et après, elle a fait de la MMA. C'est la première euh, championne du monde de MMA. C'est elle qui a développé le le MMA chez les, chez les femmes et je crois que maintenant elle fait euh, du catch mais je ne je, suis je pas, je pas bien sûr que je le suis plus trop. Et saison 2021, encore on attaque une saison particulière, euh, c'est quoi ou c'était quoi les objectifs là euh, C'est vrai que du coup cette, cette année je n'ai pas la même pers perspective, Pardon, je ne me mets pas des objectifs un peu trop loin. Euh, là pour le moment c'est voilà, les classiques en, en Belgique, La Flèche, Liège, euh, Amstel, c'est des, des courses qui me correspondent bien et que, que j'apprécie vraiment. Euh, voilà. Après, je devais mon, mon pic de forme, je devais l'avoir en mai pour le Tour de Bretagne et les courses qu'il y a là-bas, mais euh, malheureusement, ça a été annulé. Donc euh, voilà, à voir, il faut que je réorganise un peu euh, mes objectifs et, et du coup, comment programmer mon pic de forme. Bon, ben voilà, une super journée avec Laura Sencio. Merci Laura. Merci à vous. Ouais, ça, ça a été une super journée. Tu nous as fait découvrir tes passions ta vie au quotidien, même si c'était sur une journée, mmh. tes bosses d'entraînement qui font mal quand même. Mais ouais il <rire> ouais, y a de quoi faire, honnêtement. Y a de quoi faire, ouais. Et puis en descente, ça envoie franchement, à mon avis, il va falloir s'accrocher à l'oral dans les descentes. <rire> Orbea et, et nous tous, on va te souhaiter une, une super saison. ouais merci. Et régale-toi sur le vélo. Merci. <rire> merci, à très vite.